Bonjour à tous, sans plus d'introduction, c'est parti pour la première vidéo de l'année. Nous allons commencer par des définitions et tout d'abord les nombres entiers naturels. Il s'agit de tout nombre qui peut s'écrire sans virgule et sans signe. Par exemple, 0, 5, 26, 2019, etc. Vous remarquerez que dans cette liste d'exemples, j'ai séparé par des points virgules et ça sera important en mathématiques cette année, pour ne pas confondre Séparer deux nombres et la virgule décimale, justement, qu'on va voir juste maintenant. Puisqu'un nombre décimal, c'est tout nombre qui peut s'écrire avec une virgule. Par exemple, 0,7, 5,3, 26,25, etc. Et là, vous voyez bien l'importance de distinguer la virgule mathématique et le point virgule qui permet de séparer deux nombres dans une liste. Remarquez que j'ai mis en gras le verbe pouvoir qui peut s'écrire. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Parce que, attention, n'importe quel entier naturel est un nombre décimal. En effet, un nombre entier, on peut l'écrire avec une virgule. 5, on peut l'écrire avec une virgule. 5,000000, c'est pareil que 5. Donc 5, c'est aussi un nombre décimal. En mathématiques, c'est très important, la théorie des ensembles, et on va commencer à le voir cette année. Imaginez que dans ce cercle, on inscrive tous les nombres naturels il y en a une infinité de 0 jusqu'à l'infini on va représenter les nombres naturels avec un n qui a une double barre verticale au début et donc on peut avoir 0 1 6 54 208 903 ou n'importe quel nombre entier positif que vous pouvez imaginer et bien un cercle qui englobe les nombres naturels, c'est le cercle des nombres décimaux, qui lui aussi a une infinité de nombres, tous les nombres qui peuvent s'écrire avec une virgule. Par exemple, 14,54, 504,056, 9,001 ou 22.017,3. On va utiliser la lettre D avec une double barre pour le représenter. Mais comme on l'a vu juste à présent, les nombres naturels sont englobés par les nombres décimaux. Autrement dit, tous les nombres naturels font partie aussi des nombres décimaux puisqu'on peut les écrire avec une virgule. Si je prends l'exemple de 6, je pourrais écrire 6,0. C'est pareil que 6. Donc 6, c'est un nombre naturel, mais c'est aussi un nombre décimal. Un peu de vocabulaire maintenant. Chaque résultat d'opération porte un nom à connaître par cœur. Peut-être que vous les connaissez déjà. Le résultat d'une addition, d'une soustraction, d'une multiplication, d'une division, comment on les appelle mettez pause et essayez de vous rappeler c'est bon vous avez essayé donc un petit rappel le résultat d'une addition c'est une somme d'une soustraction c'est une différence d'une multiplication on appelle un produit et le résultat d'une division c'est un quotient à connaître par cœur. on va utiliser ces termes toute l'année on continue avec des rappels comment on fait une addition on commence par additionner les chiffres les plus à droite et si on a un nombre euh, on n'a pas le même nombre de chiffres à droite de la virgule, on complète avec des zéros. Il faut que les virgules, dans une addition en colonne, il faut que les virgules soient alignées. Un exemple vaut mieux que de nombreuses phrases. Par exemple, si on veut additionner 12,505 et 504,3, en les représentant en colonne, on aligne les virgules, on se rend compte qu'on n'a pas assez de chiffres dans 504,3, on complète donc avec des zéros, et il ne nous reste plus qu'à additionner en commençant par la droite pour les questions de retenue. 5 plus 0, tout à droite, ça fait 5. 0 plus 0, 0. 5 plus 3, 8. 2 plus 4, 6. Et on place bien la virgule au même endroit. 1 plus 0, 1. Et enfin, 5 est tout seul, donc ça fait 5. Le résultat, 516,805. Concernant les soustractions, ce sont les mêmes règles que pour l'addition. Il faut aligner les virgules et compléter par des zéros lorsqu'il n'y en a pas assez. Par exemple... 876,5 moins 97,09. Mettez pause et essayez de faire le calcul. Est-ce que vous avez joué le jeu -je Est-ce que vous avez posé le calcul en colonne On va voir. Donc je pose en colonne, j'aligne les virgules, je complète par un 0 qui manque. Et ensuite, avec le problème des retenues, je fais mon calcul. 0 moins 9, ce n'est pas possible, donc je prends une unité à 5. Ça fait 10 moins 9, ça fait 1. J'ai pris une unité à 5, c'est donc devenu 4. 4 moins 0, ça fait 4. 6 moins 7, je ne peux pas. Donc je prends une unité à 7. 16 moins 7, je peux. Ça fait 9, je place la virgule. J'ai pris une retenue à 7, c'est donc devenu 6. 6 moins 9, je ne peux pas. Je dois donc prendre une unité à 8. 16 moins 9, ça fait 7. J'ai pris une unité à 8 qui devient donc 7 également. Le résultat est donc 779,41. Continuons avec la multiplication. Il y a des multiplications assez simples, ce qu'on multiplie par 10, par 100, par 1000, etc. Vous comptez le nombre de zéros et vous décalez la virgule vers la droite du nombre de zéros. Par exemple, 504,02 multiplié par 100. Combien y a-t-il de zéros Dans 100, il y en a deux. On va donc décaler la virgule de deux rangs vers la droite. 5402. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier à la maison ce calcul. Maintenant, quand on va multiplier les décimaux, il va falloir compter le nombre total de chiffres après la virgule et lorsqu'on aura notre résultat, on placera la virgule sur le résultat en fonction du nombre de chiffres après la virgule. Un exemple vaut toujours mieux pour comprendre. Si vous avez le calcul 2,5 x 0,7, mon conseil, c'est d'oublier toutes les virgules et les zéros inutiles. Le calcul devient donc... 25 x 7. 25 x 7, on fait le calcul, on trouve 175. On revient à notre calcul de départ, 2,5 x 0,7, on se rend compte qu'il y a deux chiffres après la virgule. Le 5 de 2,5 et le 7 de 0,7. Donc dans notre résultat final, on doit avoir deux chiffres après la virgule aussi. Le 175 en plaçant bien la virgule devient donc 1,75. Lorsqu'on divise par 10, 100, 1000, etc., c'est l'opération inverse de la multiplication. Donc, au lieu de décaler la virgule vers la droite, on va décaler la virgule vers la gauche du nombre de zéros. Par exemple, si on divise 54,02 par 100, dans 100 il y a deux zéros, donc ça va être 100 fois plus petit, on va décaler la virgule de deux rangs vers la gauche. Ça donnera donc 0,5402. Si maintenant on divise deux nombres décimaux entre eux, c'est difficile d'avoir un diviseur décimal. Donc, on va décaler la virgule vers la droite pour ne plus avoir de diviseurs en décimales. Par exemple, 0,25 divisé par 0,4. Diviser par 0,4, c'est plus difficile que diviser par 4. Donc, on va décaler toutes les virgules d'un rang vers la droite. On aura donc 2,5 divisé par 4. On fait le calcul, on trouve 0,625. Eh bien, 0,25 divisé par 0,4, c'est exactement le même résultat. Donc on a le droit de décaler la virgule, la virgule du diviseur et du dividende du même nombre de rangs. Donc là, on a décalé d'un rang pour avoir un diviseur entier. On divise par 4, c'est beaucoup plus facile, mais on fait toujours attention à la virgule du dividende. Une petite explication, on appelle les nombres entiers positifs des nombres naturels parce que les premiers mathématiciens pensaient que dans la nature, tout ce qui était présent pouvait être représenté par des nombres entiers naturels justement. En tout cas, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.